Bonjour amis Jasmine. je dis c'est Jazz, plan numéro 15. Pour ce plan, j'ai choisi un 2-5-1. Je t'explique dans quelques instants à quel plan j'ai pensé et à la fin de la vidéo, je t'offre un cadeau en rapport avec ce plan. Est-ce que tu veux te faire rapidement plaisir en apprenant la musique Oui Alors, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube Armo Chopin et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien louper. Ce serait ballot. Pour ce plan, j'ai choisi de jouer sur les notes des accords. Sur l'accord 2 mineur 7 et sur l'accord 5-7, je joue 1-3-5-7 et sur l'accord 1-6, je joue 1-3-5-6. Voici le plan. Sur les accords 2m7 et 5-7, la phrase est 1-7-5-3, et sur l'accord 1-6, la phrase est 1-6-5-3. Là, je parle en degré bien sûr. Tu vas apprécier ce plan Super Comme je te le disais au début de la vidéo, tu peux télécharger ton cadeau offert. Pour cela, clique simplement sur le « i » comme invitation ou sur le lien en description de cette vidéo. Ton cadeau contient la piste de démonstration à l'harmonica en MP3, la piste d'accompagnement en MP3 également et la partition avec les trois plans plus la tablature harmonica en PDF. Tu peux aussi télécharger ton cadeau en cliquant sur le cadeau rouge. N'oublie pas de cliquer sur le pouce en l'air et de me laisser un commentaire si tu as des questions. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre plan Jazz.